Toi. Merci. De rien. Non, je veux dire... Merci de m'avoir sauvé. À nouveau. J'ai failli pas réussir cette fois. Il y a plus de 15 ans, au cours de l'année 2005, Naughty Dog se lançait dans l'un de ses plus importants projets avec le développement d'une nouvelle franchise qui allait avoir pour objectif et pour ambition de succéder à Crash Bandicoot et Jack and Dexter, deux des plus gros succès du studio depuis sa création en 1984. Un défi de taille étant donné que ce nouveau jeu, qui avait pour nom de code Big Project, allait être le tout premier projet coordonné par Christophe Balestra et Evan Wells, les deux nouveaux présidents de Naughty Dog qui viennent tout juste de succéder à Andy Gavin et Jason Rubin, les fondateurs de Naughty Dog. Ce big project, cette nouvelle licence, c'est Uncharted. De 2005 à 2007, Naughty Dog vivra sans doute l'une de ses plus difficiles périodes. C'est la toute première fois que le studio développe deux jeux, avec d'un côté Uncharted et de l'autre Jack and Dexter The Lost Frontier sur PSP. Un challenge bien trop ambitieux pour le studio qui va littéralement passer à côté de la faillite. Au dernier moment, sous l'insistance de Christophe Balestra et d'Evan Wells, Sony Computer Entertainment accepte la requête de Naughty Dog. Le développement de Jack Dexter de Lost Frontier, dirigé pour la toute première fois par un certain Neil Druckmann, est annulé. Le projet passe des pattes de Naughty Dog aux mains de Height Impact Games, pour sortir finalement en 2009 sur PSP et PS2. Malheureusement, le jeu ne sera pas à la hauteur du talent des Dogs. Mais avec ce poids en moins, toutes les équipes de Naughty Dog peuvent se pencher sur Uncharted et sortir ce qui sera leur plus grande réussite. Le 7 décembre 2007, Uncharted Drex Fortune débarque sur PS3. Le jeu va littéralement bluffer tout le monde et sera sans aucune contestation possible l'un des jeux vitrines de la PlayStation 3. Deux ans plus tard, Naughty Dog enfonce le clou avec Uncharted 2 Among Fizz, l'opus considéré par beaucoup de fans comme le meilleur de la saga. Une démonstration de talent par les Dogs qui remportent leur tout premier titre de jeu de l'année. Deux ans plus tard, c'est Uncharted 3, l'illusion de Drake, qui va venir clôturer la trilogie PS3 de la plus belle des manières. En 2013, lors de la soirée de lancement de la PS4, Uncharted est annoncé sur Next Gen. Le jeu connaîtra quelques péripéties, dont un reboot, mais finalement, en mai 2016, Uncharted 4 à Fifth End débarque et marquera au fer rouge la saga de Naughty Dog avec son opus le plus réaliste et le plus fort au niveau narratif. En seulement 9 ans, avec 4 opus, Uncharted est entré dans le cœur de millions de fans à travers le monde. La saga de Naughty Dog aura également impacté et changé l'industrie du jeu vidéo, se permettant le luxe d'inspirer la saga Tomb Raider pour son reboot. Uncharted fait partie aujourd'hui des licences de jeux vidéo les plus populaires et les plus appréciées grâce à son lot de personnages. Nathan Drake, forcément, l'aventurier si cool, beau gosse, blagueur, avec sa petite dose de sensibilité. Elena Fisher, la petite reporter qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, une femme forte, véritable force de Nate qui aura, elle aussi, conquis le cœur de millions de joueurs. Victor Sullivan, ce bon vieux Sully qui est le partenaire idéal et rêvé qui nous aura suivi aux quatre coins du globe. Chloe Fraser, la femme fatale et rebelle avec ses atouts qui auront fait frétiller, là encore, de nombreux cœurs. Sans oublier le dernier venu, Sam Drake, le frère de Nate qui est parvenu à nous toucher en une seule aventure. Uncharted, c'est notre coup de cœur. En février 2022, Uncharted sera de retour. Hélas, pas de cinquième opus pour le moment, ni de nouveau stand alone comme Uncharted The Lost Legacy. C'est bien au cinéma que la franchise va arriver après plus de 10 ans de difficultés. À travers cette vidéo, nous allons revenir sur toute l'histoire de ce projet, de son annonce en passant par les nombreuses mises en stand-by et en passant en revue toutes les informations que nous connaissons à ce jour. Je l'ai doigté tout à l'heure. Et t'as des choses à apprendre. Mince Reste avec moi et je t'apprendrai les ficelles. Je suis désolé. Mais je vous connais même pas. Mes amis m'appellent Sully. Nathan Drake. Mais tu sais, je t'avais fait la promesse que j'allais arrêter ce genre de folie. Monsieur Sullivan. Et. Monsieur Drake Si tu me disais plutôt ce que cette bague a de si spéciale. Elle appartient à ma famille. Et gravée de la devise de Sir Francis Drake. La grandeur des petits débuts. Alors après quoi est-ce que tu cours en fait Juste quelques recherches historiques. Et ne dis pas que tu crois à ces délires de trucs surnaturels. T'aimes l'aventure au moins autant que moi. Ces types sont pas là pour plaisanter. Et alors On te suivrait au diable Vauvert s'il le fallait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Le saut de la bande. Ouais, va pas lui demander. On y va oh, oh, merde Tu te moques de tout cela Trompe la mort. Mais ça finira pas comme ça. Voilà, voilà comment ça va finir. Désolé. Je ai On n'a pas le pouvoir de choisir ses débuts dans la vie. Il fallait que j'essaie. La vraie valeur. Ah dépend de ce qu'on arrive à en faire. Vous êtes un escroc. Qu'est-ce que vous attendez de moi Je vous prédis un brillant avenir, mon ami. Très brillant. Quelques mois après la sortie d'Uncharted, Drex Fortune, au cours de l'année 2008, le producteur israélo-américain Avid Arad annonce qu'il travaille avec une division de Sony pour mettre en place une adaptation cinématographique d'Uncharted. Sans surprise, cette annonce eut l'effet d'une bombe, car en 2008, bien avant les nombreuses plateformes de streaming comme Netflix, HBO ou encore Amazon Prime, il n'était pas aussi fréquent de voir les jeux vidéo être adaptés en film et la plupart de ses adaptations étaient de véritables échecs. En 2008, Naughty Dog n'était pas vraiment partant pour ce genre de projet. Quelque temps après l'annonce de ce projet, Richard Lemarchand, concepteur principal chez Naughty Dog, avait sobrement répondu « no comment » lorsqu'on lui demandait si le studio souhaitait voir leur licence être adaptée en film. Pendant plusieurs mois, nous serons sans nouvelles du film Uncharted au point où personne ne savait si le projet était officiel ou non, étant donné qu'il ne fut pas confirmé par Sony ni par Naughty Dog. En juin 2009, Columbia Pictures confirme à son tour qu'un film Uncharted est en cours de production. La société annonce que le scénario serait écrit par Thomas Dean Donnelly et Joshua le film serait produit donc par Avi Arad, Charles Roven et Alex Gardner. La production du film Uncharted serait en cours depuis le tout début de l'année 2008, soit quelques jours seulement après la sortie d'Uncharted Drake's Fortune. Un an plus tard, au mois d'août 2010, Naughty Dog prend la parole pour la première fois. Le studio indiquait qu'il était proche du projet et qu'il avait confiance en tous ceux qui travaillaient dessus. Deux mois plus tard, en octobre 2010, Columbia Pictures évoque de nouveau le film Uncharted. Doug Belgrade et Matt Tolmach, les deux coprésidents de Columbia Pictures, ont annoncé que David O. Russell avait été choisi pour écrire et réaliser le film. L'objectif était de réaliser un film avec une aventure basée sur le premier jeu de la série. Les deux hommes ont confirmé ainsi que le film allait être produit par Avid Arad, Charles Roven et Alex Gardner. Dès les premières rumeurs autour d'un film Uncharted, l'acteur Nathan Fillon fait part de son intérêt pour incarner Drake au cinéma. Malheureusement pour lui, David O'Russell n'a pas jugé pertinent de retenir l'acteur au casting et Nathan Fillon sera écarté du projet dès la fin de l'année 2010. Le 24 novembre de la même année, c'est un autre nom qui fait beaucoup parler, celui de Mark Wahlberg. Dans une interview, ce dernier confirme sa participation au projet en déclarant que David O'Russell était en pleine préparation du scénario. Mark Wahlberg se disait excité par les premières idées et il espérait pouvoir commencer le tournage en 2011. Ce dernier confirmait dans la même interview que les acteurs Robert De Niro et Joe Pesci étaient prévus au casting. Dans cette première version du film, De Niro devait être le père du personnage incarné par Mark Wahlberg et Joe Pesci devait être l'oncle. À ce moment-là, Personne ne savait quel personnage Wahlberg devait jouer. Plusieurs mois plus tard, le 26 mai 2011, David O. Russell abandonne le projet pour partir sur la réalisation du film Salver Lining Playbook. Deux mois plus tard, le célèbre site Variety annonçait que Neil Burger avait été choisi pour remplacer Russell sur l'écriture du film. Selon les informations de Variety, Neil Burger fut choisi par les trois producteurs, David Arad, Charles Roven et Alex Gardner. L'information fut très rapidement confirmée et Neil Burger confirma que le scénario du film écrit par David O'Russell ne fut pas retenu et que l'écriture fut reprise de zéro. Le scénariste confiait également qu'aucun acteur n'avait été retenu pour jouer le rôle de Nathan Drake. Malheureusement, un an plus tard, le 23 août 2012, Neil Burger abandonne le projet pour partir sur la réalisation du film Divergente. Très rapidement, l'homme est remplacé par le duo Marianne et Cormac Wimberley, mari et femme dans la vraie vie, pour continuer l'écriture du film. Nous resterons ensuite un an et demi sans nouvelles du projet. Le 4 février 2014, Deadline dévoile de nombreuses informations autour du projet. Tout d'abord, le duo Marianne et Cormac Wimberley avaient à leur tour abandonné le projet. David Guggenheim fut choisi pour les remplacer avant que ce dernier ne décide lui aussi d'arrêter l'écriture du film. Deadline annonce également que le réalisateur du film Uncharted serait Seth Gordon et que la production allait commencer au début de l'année 2015 pour une sortie en salle le 10 juin 2016. Le 12 novembre 2014, Mark Ball fut annoncé comme nouveau scénariste du projet. On apprend au même moment que le producteur avait pour objectif de proposer le rôle de Nathan Drake à Chris Pratt, mais ce dernier refusera le rôle. En avril 2015, suite à un piratage de données de Sony Pictures, une partie du scénario écrit par David Goodname en 2014, leak sur Internet. Le scénario était toujours retenu comme scénario officiel et Mark Ball avait pour objectif de terminer ce dernier. Le 24 juin 2015, alors que la production du film aurait déjà dû commencer, on apprenait que le réalisateur Seth Gordon abandonnait à son tour le projet pour travailler sur Baywatch. Au cours de l'été et plus précisément au mois d'août 2015, Sony Pictures annonce que la date du film d'Uncharted est repoussée au 30 juin 2017. En 2015, le projet faisait toujours débat. Nolan North, l'acteur qui incarne Nathan Drake dans les jeux Naughty Dog, annonçait que ce projet n'était pas une bonne idée et qu'il pensait que les fans n'en voulaient pas. En avril 2016, Neil Druckmann est en pleine campagne promotionnelle pour Uncharted 4. L'homme s'exprime pour la première fois autour du film en précisant que l'aspect le plus important d'Uncharted, c'est les relations entre les personnages et que le film allait devoir à tout prix respecter cela. Le 29 juillet 2016, Variety annonce que Joe Carnahan fut recruté pour être le nouveau scénariste du film afin de réécrire l'intégralité de ce dernier. Le 1er septembre de la même année, rien ne va plus pour le film Uncharted. Cela fait déjà 8 ans que le projet est en route et la situation ne cesse de se dégrader. Sony ira même jusqu'à retirer le film Uncharted de son calendrier de sortie car le projet n'a plus de réalisateur et n'a plus personne au casting. Un mois plus tard, le 25 octobre 2016, Sean Levy est annoncé comme nouveau réalisateur avec un tournage fixé au début de l'année 2017. Au début du mois de janvier, John Carnahan publie une photo sur son compte Instagram en annonçant que le script du film Uncharted était terminé. Une première lueur d'espoir. Quatre mois plus tard, Tom Holland est officiellement sélectionné pour incarner Nathan Drake. Le scénariste de la série TV, Ray Faye Judkins, fut recruté pour retravailler le scénario du film. Pendant plus d'un an et demi, ce sera de nouveau le silence radio autour du projet. Le 19 décembre 2018, Sean Levy quitte le projet pour partir sur la réalisation du film Free Guys. Dès le mois de janvier 2019, son remplaçant est annoncé par Variety. Il s'agit du réalisateur Dan Trachenberg. En mai 2019, PlayStation lance une nouvelle filiale avec PlayStation Productions un studio ayant pour objectif d'adapter les grandes exclusivités PlayStation en film ou en série TV pour enfin avoir de bonnes adaptations. Au mois de juin 2019, The Hollywood Reporter confirme que le film Uncharted est de retour dans le calendrier de sortie des films Sony Pictures et que ce dernier est désormais prévu pour le 18 décembre 2020 dans les salles obscures. Malheureusement, le 22 août 2019, Dan Trachtenberg quitte à son tour son poste de réalisateur. On apprend dans la foulée que le film Uncharted serait le tout premier projet officiel de PlayStation Productions. À partir de ce moment-là, les choses vont s'accélérer. Dès le mois de septembre 2019, Travis Knight est annoncé comme le nouveau réalisateur du film. En novembre 2019, Mark Wahlberg est de retour au casting pour incarner Victor Sullivan. Une décision étonnante qui aura beaucoup chamboulé les fans. Malheureusement, en décembre 2019, le réalisateur Travis Knight quitte déjà le projet en raison d'un problème de planning avec Tom Holland. Le film Uncharted perd par la même occasion sa date de sortie qui était alors fixée au 18 décembre 2020. Quelques semaines plus tard, dès le mois de janvier 2020, Ruben Flechner est engagé en tant que nouveau réalisateur. Chung-Hoon Chang est engagé en tant que directeur de réalisation. La nouvelle date de sortie du film est fixée au 5 mars 2021. En février 2020, le réalisateur Ruben Fletchner annonce qu'un nouveau scénario fut choisi et que le film sera une adaptation directe de la jeunesse de Nathan Drake que l'on a pu voir dans Uncharted 4 A Fifth End. Ce nouveau scénario fut écrit par Art Markham et Matt Holloway. En mars 2020, Antonio Banderas, Sophie Taylor Ali et Tati Gabriel rejoignent le casting. C'est ainsi le 16 mars 2020, soit 12 ans après le début du projet, que le tournage du film Uncharted commence en Allemagne, dans la banlieue de Berlin. Malheureusement, le tournage sera interrompu dans la même journée à cause de la pandémie du Covid-19. Pendant plus de 3 mois, la production sera à l'arrêt. Le tournage reprendra finalement le 20 juillet 2020, toujours en Allemagne. Mais dès le début du mois d'août, deux nouveaux problèmes arrivent. L'acteur espagnol Antonio Banderas est testé positif au Covid et doit s'éloigner des plateaux. L'acteur reviendra une vingtaine de jours plus tard, faisant prendre encore du retard à la production. Le 16 septembre 2020, l'équipe du film Uncharted quitte l'Allemagne pour l'Espagne et la région de Valence. Le 22 octobre 2020, on découvrait les deux premières images du film suite à une visite de Nolan North sur les plateaux de tournage. Le lendemain, on apprenait que Tom Holland avait terminé son travail sur le projet et que la production du film Uncharted allait s'achever le 29 octobre. La sortie du film était ainsi reportée au 8 octobre 2021 avant d'être avancée au 16 juillet 2021. Hélas, la nouvelle vague de Covid-19 viendra bouleverser les plans de Sony Pictures et le film sera une nouvelle fois repoussé au 11 février 2022 puis au 18 février 2022. En novembre 2020, de nouvelles images du film Uncharted sont dévoilées. Hélas, cela reste bien trop vague pour pouvoir nous faire une première idée. On apprend que Sophia Taylor Ali incarnera Chloe Fraser dans le film. Nolan North, l'acteur qui incarne Nathan Drake, annonce que le film se déroulera 20 ans avant les premières aventures de Nathan et que la production sera inspirée d'Uncharted 4. Alors que tout le monde s'attendait à avoir un premier aperçu du film lors des Game Awards avec la présence de Tom Holland mais aussi de Nolan North, le film Uncharted fera partie des grands absents. En avril 2021, Sony signe des accords avec Netflix et The Walt Disney Company pour les droits de diffusion en continu d'une liste de films après leur sortie en salle entre 2022 et 2026. Uncharted figure dans cette liste laissant présager une sortie de ce dernier sur Netflix ou Disney+, dès le courant de l'année 2022. Le 28 mai 2021, une première image de Nate et Sully est dévoilée par le New York Times. Pendant 5 mois, nous allons rester sans nouvelles du projet, nous laissant forcément penser au pire. Mais finalement, le 21 octobre 2021, soit 13 ans après le début du projet, nous avons eu droit à un premier vrai aperçu du film Uncharted. Hey kid, a little young for a bartender, aren't you A little old for prom, aren't you une vidéo qui, de notre côté, ne nous a pas vraiment rassurés. En deux minutes, nous avons eu l'impression de découvrir toute la carrière de Nathan Drake, de la caverne sous-marine dans Uncharted 4, en passant par la scène de l'avion d'Uncharted 3, sans oublier les autres moments qui font vraiment penser à Uncharted 2 et aux cryptes du premier jeu en 2007. Cela pose forcément un problème. Oui, le film sera une adaptation. Mais à partir de là, soit les équipes assument totalement ce choix et en font une adaptation totale, Soit ils adaptent l'histoire de Nathan Drake et de sa jeunesse. On a vraiment l'impression qu'ils ont arrangé les choses à leur sauce pour s'avantager et se faciliter la tâche. Si c'est la jeunesse de Nathan Drake, pourquoi nous faire revivre la scène de l'avion Nate aurait-il vécu deux fois ce moment dans sa vie Si c'est la jeunesse de Nathan Drake, pourquoi nous faire revivre des scènes mythiques que l'on a déjà vues dans les jeux Il y avait tellement d'autres moyens de faire des références. Nous avons plutôt l'impression qu'ils essaient simplement de faire plaisir aux fans en faisant des références grossières sans se soucier de la cohérence avec la trame scénaristique des jeux. Mais dans ce cas-là, pourquoi se soucier de cette trame au niveau des relations concernant la rencontre avec Soli ou encore avec Chloé et l'absence d'Elena. Dès le mois de décembre, à la veille de Noël, les choses vont s'accélérer. Une deuxième bande annonce est diffusée. Et là encore, cette dernière est assez décevante puisqu'elle ne montre pratiquement rien de nouveau par rapport à la première bande annonce diffusée deux mois plus tôt. Ce qui n'avait pas vraiment de quoi nous rassurer. Au début de l'année 2022, lors du CES de Las Vegas, une scène est montrée en avant-première. C'est la fameuse scène de l'avion qui semble assez convaincante. De nombreuses affiches promotionnelles sont également diffusées sur les réseaux sociaux. Malheureusement, certaines ont vraiment du mal à nous convaincre et ne font pas honneur à la licence Uncharted avec des montages qui sont assez grossiers. Depuis quelques jours, la communication s'accélère encore avec des interviews de Neil Druckmann, de Tom Holland et plusieurs petits spots publicitaires qui sont diffusés sur les réseaux sociaux pour faire la promotion du film, mais également des publicités avec des marques comme celle-là où Tom Holland se balade avec sa Hyundai. Bien entendu, en tant que fan de Naughty Dog, de Uncharted et vu les nombreuses péripéties du projet, nous avons du mal à être pleinement confiants. L'idée de respecter la trame de la licence uniquement au niveau des relations de Nate et ne pas respecter les aventures qu'il a pu vivre, met automatiquement un frein à notre hype. On espère que les équipes de production n'auront pas opté pour de gros raccourcis dans l'univers du jeu, dans le but de faire un film grand public rempli de fanservice pour tenter de satisfaire les fans. On ne parlera pas non plus des premières musiques qui... loin de correspondre aux formidables morceaux que l'on a pu découvrir au cours de nos aventures sur PlayStation. On espère alors que le film sera un véritable hommage avant tout aux fans et non un énième produit marketing visant à attirer des gens qui n'y connaissent rien à la licence. Affaire à suivre très bientôt. En tant que fan, nous sommes obligés d'être inquiets autour de ce projet. Lancé début 2008, le film aura donc mis plus de 14 ans à sortir. Au total, ce sont 6 réalisateurs différents qui se sont succédés et pas moins de 12 scénaristes. Le script de film fut réécrit 5 fois. À ce jour, les informations officielles sont les suivantes. Columbia Pictures est la société de production en charge du projet en collaboration avec PlayStation Productions. Sony Pictures est le distributeur du projet. Ruben Fletcher est le réalisateur. Art Markum et Matt Holloway sont les scénaristes. Avid Harad, Charles Roven et Alex Gardner sont les producteurs. La sortie du film est fixée pour le 18 février 2022 aux USA et le 16 février 2022 en France. Côté casting et côté scénario maintenant. Si au départ, Mark Wahlberg était pressagé pour incarner Nathan Drake dans un film qui devait reprendre les événements du premier opus, nous nous retrouvons désormais avec Tom Holland dans le rôle de l'explorateur dans un film qui se déroulera 20 ans avant les événements d'Uncharted Drake's Fortune. Le scénario parlera donc de la jeunesse de Nathan Drake. Compte tenu des premières images dans les trailers, nous allons assister à la rencontre entre Nate et Sully qui sera bien différente de celle que nous avons vue dans Uncharted 3 en 2011. Sam Drake sera visiblement évoqué et Sully semble même déjà connaître le frère de Nate. D'après ton frère, il manquait une pièce au puzzle. Tu connais mon frère Sam Idem, nous devrions assister à la rencontre avec Chloé Fraser. Ainsi, vous l'aurez compris, il ne faudra pas compter sur la rencontre entre Nathan et Elena puisque les deux amoureux se sont rencontrés sur la trace d'Eldorado dans la première aventure de Nate sur PS3. Le film se déroulera donc 20 ans avant cela. L'acteur Antonio Banderas incarnera le rôle du grand méchant du film dont le nom n'est pas encore connu, pour ce qui est de l'actrice Tati Gabriel, cette dernière incarnera le personnage de Brad Rock qui sera sans aucun doute le bras droit d'Antonio Banderas. Voilà pour ce que l'on peut dire autour du film Uncharted, ce projet lancé en 2008 et qui arrivera donc dans une semaine dans les salles françaises. On espère plus que tout que le résultat sera à la hauteur de cette licence qui nous aura tant marqué et fait rêver au cours de ces dernières années. De notre côté, nous risquons de vous reparler très bientôt du film Uncharted d'ici la fin de la semaine. Alors restez connectés sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Nous avons hâte de connaître vos avis et vos retours sur le film et nous ne manquerons pas de vous donner les nôtres. Et promis, nous ne serons pas trop sévères car après tout, il s'agit d'une première adaptation et comme on dit chez nous, la grandeur vient des débuts modestes.